Yo, c'est j'espère que vous avez la forme. Attendez, il me laisse passer, ça c'est toujours cool, on voulait bien Et attendez, je pas dépassé la ligne. Donc, théoriquement, je dois... le on me laisse passer. Je suis petit et j'ai dois passer. <rire> euh, comment ça s'appelle Je voulais parler aujourd'hui du rapidement. je vais parler rapidement de, là, de, de la 1300 et 1400 GS qui a été présentée le proto. Donc... Euh... Je dis rapidement parce qu'on n'a pas plus d'infos que ça, c'est juste par rapport au design que je vais parler. Bon, le moteur a l'air exactement identique à l'autre, mis à part qu'ils ont augmenté un petit peu de chevaux. Ils étaient à 1250, ils vont passer à 1300 et un autre modèle à 1400. Bon, vous connaissez mon désamour total pour ce genre de véhicule. Moi, c'est pour moi. Après, chacun qui me dit qu'est-ce qu'il que moi, je vous donne un avis subjectif. Mais je vous donne un avis tranché, et sans langue de bois et sans équivoque. C'est ça peut-être qui me différencié de beaucoup. J'aime pas... Du tout ce type de moto. Pour moi, ce ne sont pas des enduros, ce ne sont pas des trails, c'est des rosters déguisés. Euh, J'ai vu énormément de ces motos dans la terre et, et les gens qui les possédaient n'arrivaient pas du tout à s'en sortir avec. C'est extrêmement lourd, c'est bateau. C'est euh, comme ça, c'est pas du tout adapté. Ne croyez pas, ne écoutez pas les, les, les promotions de Ben -vous, vous voyez bien tout, avec la moto tout ça. Parce qu'en vérité, ce sont des chemins bien plats, euh, avec un petit peu de terre, un petit peu d'ennemi. Dès vous commence à faire vraiment de l'enduro, à enfin, faire du franchissement, aller dans les caillasses et tout, je peux vous dire, moi, c'est extrêmement lourd. Et les pistons qui sortent sur les côtés comme ça, c'est extrêmement contraignant si vous prenez des arbres ou vous, vous, vous tapez dedans. Donc, euh, des, des, en vérité, ce sont des motos pour Bobo. Pour riches, qui sont faits pour, qui, qui roulent à 95% sur la route, et les 5 autres qui restent, ils font un petit peu de chemin comme il y a sur la bordure à, à droite de la route, là. voilà, pas plus, ça, ça se termine, là. là je, moi je les vois jamais sur la terre, je, je les vois jamais couverts de poussière ces motos, j'en ai croisé deux tonnes, c'est vrai qu'on en voit énormément ces motos, je ne les vois jamais ça, jamais, donc voilà, c'est des motos qui sont principalement faits pour rouler sur la route, donc pour, pour ma part, ça n'a strictement aucun intérêt, la moto qui, qui les massacre, qui, qui les bouffe totale, pour moi c'est la Ténéré 700 de Yamaha. Même l'Africa Twin de Honda, c'est exactement pareil qu'une GS, pour moi ça n'a aucun intérêt. C'est des motos qui sont hors de prix, euh, qui sont trop basses euh, pour le franchissement sont trop lourdes et beaucoup trop puissantes déjà même une téméré700 c'est beaucoup trop puissant même une 450 c'est largement suffisant enfin voilà, après on va revenir au design, Il a absolument rien qui change c'est exactement pareil, c'est juste la course à la puissance voilà, ils sont là, la course à la puissance Je dire, on va faire le trail le plus puissant qui soit pour carrément rivaliser avec des rosters. Aucun intérêt, je vous dis, si vous roulez sur la route et avoir un truc puissant, vous prenez une, un roster comme le mien ou, ou plus puissant, mais je veux dire, voilà, vous prenez un roster. Donc là, ils sont à la course à la puissance et le type qui fera la marque qui fera le roster le plus puissant. Donc ils sont dans cette connerie de faire. C'est pas des trails pour moi, vous savez ce que c'est pour moi Pour moi, c'est des. Euh, on dirait des. s'appelle des, euh, des espèces de roster surélevés, voilà. C'est des trucs GT, quoi. C'était euh, c'est du tourisme, mais c'est pas des trails, donc ça n'a aucune espèce d'intérêt. Pour les gens qui, qui hésitent, si vous je vous conseille vraiment un trail, prenez un Ténéré 700. Si vous voulez moins puissant, prenez un Enduro chez KTM, un 450 monocylindre euh, ou un 520. C'est largement suffisant. Moi, quand je faisais du trail, j'avais un 350 EXC. Il euh, faisait déjà 45 chevaux euh, monocylindre. C'était extrêmement puissant. Je faisais des pointes à plus de 120 sur, le, sur la terre. Donc, c'est plus que nécessaire. Et il faisait que 100 kg. Voilà, c'est un peu comme ces merdes là que je viens de passer qui étaient à la pompe là, sur la droite à trois roues. C'est même pas des motos, ça ressemble à rien, c'est débile. Donc voilà, un trail doit être. Je, je, je vous ai toujours donné ma philosophie. Il faut qu'il soit léger, euh, très très haut sur pattes, une, une, une, une garde au sol comme une motocross. Euh pas trop d'électronique, c'est de la connerie, Et je vous le dis pas trop puissant, pas trop lourd, parce que le jour que vous tombez par terre, vous devez les, soules, les relever, moi j'ai vu tous ceux qui avaient des GS, ils arrivent même pas à les lever de sol, mais ne me dites pas le contraire, ceux qui sont pro la marque, ne me dites pas le contraire, il y a carrément des tutos à apprendre à relever une GS, vous avez vu des conneries comme ça, vous avez vu sur un track comme un tengré où il y a des tutos pour apprendre à la relever, là il y a carrément des tutos pour apprendre à relever une GS, tellement que c'est lourd, donc voilà, ça n'a strictement aucun intérêt je vous. Après, comme on, dit, on va revenir encore ce design. Il n'y a rien qui change, le bec est toujours présent devant, les cylindres sont toujours sur les côtés, euh, c'est exactement le même design que les autres années. Je veux dire, ils ne prennent aucun risque, aucune prise de risque, c'est exactement le même design, sauf qu'ils ont augmenté un peu la lésage du piston et du cylindre. Voilà. C est, c est, c est... Ils, ont, ils ont gratté un petit peu de puissance, c'est pas transcendant, il n'y a rien qui change de vraiment. Si vous avez déjà lancé un modèle, vous restez rester sous-dessus. Euh, voilà, c'est juste pour dire, pour, pour dire ouais, j'ai des bols vous avez vu, moi je suis à 1400 cm plus de par euh, voilà, rapport à la concurrence. C'est idiot. Bon, encore chez Mayama, vous voyez quand ils ont sorti la PNV700 Red, ils ont gardé la même autorisation, ils ont juste mis double au réservoir pour faire plus de C'est parfaitement intelligent, c'est parfaitement sensé, c'est exactement ce qu'il faut qu'on en fait du, du off-road. Et du, de l'enduro, c'est d'avoir beaucoup d'autonomie De réservoir pour aller tomber en pleine sèche En minuit nulle part, ça c'est intelligent Mais ils n'ont pas fait la course à la puissance Ils ont dit 700, c'est largement suffisant Et ils ont entièrement raison Entièrement raison. Ils ont gardé leur CP2 qui est très léger Avec euh, 700 plus et donc, eux non, qu'est-ce qu'ils font Ils augmentent dans la puissance Donc voilà écoutez je vous ai donné un avis subjectif ah, Ne m'assassinez pas dans les commentaires Je vous donne qu'un avis subjectif Maintenant, si vous aimez ça, tant mieux pour vous Moi pour ma part, vous me connaissez, je déteste ça Littéralement voilà, je vous donne juste un avis sur le design et sur ce que j'en pense. Allez, ciao ciao les gars, je vous remercie de votre fidélité, bon courage à tous et bon ride.